je vous propose une balade dans un univers euh, complètement différent, un univers poétique euh, en chansons francophone. Je vous invite à découvrir l'univers d'une jeune bruxelloise de 18 ans dans un répertoire folk chanson française. Elle s'appelle Elle fait. Elle est accompagnée de son accordéon diatonique. Mesdames, Messieurs, je vous demande de l'applaudir bien fort avant bonsoir, je vais faire dans les deux talents ce soir. J'attends le, le signal. C'est bon, ok. Ma première chanson s'appelle Je suis comme je suis, Igben Aligben. C'est un texte Van Jacques Prévert. Je suis comme je suis, je suis faite comme ça Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats J'aime celui qui m'aime et ce ma faute à moi Si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois je, je, je, je suis comme je suis, je suis, je suis faite comme ça Que voulez-vous de plus que voulez-vous de moi Je suis là pour vous plaire Et n'y puis rien changer Mes talons sont trop hauts Ma taille est trop cambrée Mes seins beaucoup trop durs Et mes yeux trop cernés Qu'est-ce que ça peut vous faire Je suis comme je suis Je plais à qui je plais Qu'est-ce que ça peut vous faire C'est ça, ce qui m'est arrivé Oui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 ça arrive. Euh, ma deuxième chanson s'appelle "Goutte de sel". Ça a été ma toute première composition. Ça l'est toujours, d'ailleurs. De gouttes d'eau glissent sur ma peau. Ces perles de sel Me brûlent les lèvres Elles sont complètement folles Jamais elles ne décollent irait vous De mordre d'autres jours Enivrez-vous De mordre d'autres jours Les miennes sont abîmées Qu'est-ce que vous me voulez Mes yeux sont fatigués Arrêtez de rouler rouler, rouler. Des larmes s'agrippent, elles s'accrochent, elles me piquent Des larmes s'écroulent, elles me noient, elles me saoulent Elles sont complètement folles. Jamais elles ne décollent Dépêchez-vous de griffer d'autres jours Dépêchez-vous de griffer d'autres jours Les miennes ont tant souffert Il n'y a plus rien à faire Cessez donc de danser vos pas me font craquer. Oh, oh. Tes deux yeux brillent, mon amour. Attention, derrière tes cils, tes émotions. Ne les garde pas bloquées, elles risquent de s'énerver. Laisse-les crier, ou elles te dévoreront. Laisse-les chanter, ou elles t'engloutiront. Laisse-les crier, à toi d'un peu chialer. Ne les garde pas coincées. Elle risque de s'agiter Laisse-les pleurer A toi d'un peu chialer Laisse-les crier A toi d'un peu chialer Laisse-les pleurer Pour moi, c'est Merci. Et pour clôturer mon petit set, j'ai choisi de, de faire une chanson a cappella. C'est euh, une toute nouvelle composition. Et voilà, je trouve que c'est euh, un bel endroit, un beau public pour pouvoir. Euh, L'essayer, euh, j'ai pas envie d'en dire plus, elle s'appelle Yıldız, ça veut dire étoile en turc, oui moi aussi euh, j'ai des origines turques, et euh, voilà, euh, grâce à cette chanson, ce soir ma famille sera entièrement euh, réunie au complet. Haute comme trois pommes, elle mord la vie, elle rit à la mort, elle piétine les douleurs, ma sœur, elle n'en a même plus peur. Elle s'est accrochée comme un tic, sa grippe, marche sur un fil, oui, on équilibre. Je savais pas que dans un petit corps si fragile pourrait se loger la force de 3000 crocodiles. Et qu'ils l'aiment, ils te l'aiment. Et qu'ils l'aiment, ils te l'aiment. Bientôt ne parle plus, bientôt ne ouvre. Qui t'aime, il te sauve. Calme-moi, chindey, amoureux. Qui il Petite sirène sortie de l'eau. À peine sur terre, c'était trop tôt. Elle donne ses souffles et ses pantoufles, elle lègue ses rires et ses soupirs. C'est comme ça, on veut rien y faire. Petit poisson préfère la mer. D'un coup de baguette, ses chants s'arrêtent. Elle est partie, elle s'est enfouie. Elle laisse sa place, mais elle sait bien qu'à la surface, sa sœur fait face. Parmi les vagues, au fond de l'eau. Une petite âme navigue et nage, et qui se lève, elles ont grandi dans le même ventre, l'une sur terre, l'autre sur mer. Elles n'ont pas eu la même quantité d'air. ikizler ziller yıldızlar, İki birtane, yıldızlar, Bir tane parlıyor, bir tane uyuyor, iki tane yıldız var. Mesdames, Messieurs, c'était Elphée! Quel bel univers! Alors, on bavardait un tout petit peu en coulisses entre deux chansons tout à l'heure et elle fait me, me confier que c'était assez récent pour elle euh, d'être seule sur scène. Donc en fait, vous avez déjà une expérience, euh, mais plutôt en groupe, avant d'avoir euh, tenté cette expérience-ci. Ouh, on a de la visite. <rire> on a de la visite. Bonjour. Alors, il va falloir faire les présentations maintenant. C'est ma petite sœur, c'était pour elle, la chanson. Bonsoir. Bon, alors expliquez-nous cette aventure d'enfant phare qui a précédé ceci. Reprenons-nous, là. On est pris par l'émotion, là, c'est terrible. Enfant phare, c'est ce que vous avez vécu avant, tout à coup, vous dire, tiens, je ferais bien un truc toute seule aussi. Oui Voilà, c'est ça. J'ai été dans ce groupe pendant de nombreuses années. J'étais du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ça s'éteigne. J'étais là. Et euh, ouais, c'est eux qui m'ont vraiment donné la passion de la musique, de la scène, euh, de la musique, de tout. Enfin, vraiment, c'est eux qui m'ont fait découvrir tout ça. Euh, ouais, Je pas grand-chose à dire. C'était une aventure géniale. Quoi. Ça, c'est fini. Ça, mais voilà, mais le déclic s'est fait un jour, vous êtes dit, c'est pas parce que c'est fini que ma vie s'arrête, et au contraire, j'ai un univers plein ma tête, plein mon cœur, je vais le mettre par écrit et puis je vais me balader toute seule. Et ça se passe bien visiblement pour l'instant. Oui, ça va, mais... enfin, oui. <rire> avec ses hauts et ses bas, euh, c'est euh, avec son parcours qu'on on peut mettre tout ça sur papier, et chaque parcours est différent, chaque histoire, chaque... Chaque vie est différente et tout aussi euh, intéressante. Mais du coup, c'est bien, on peut en faire des chansons et puis on espère pouvoir vous voir sur scène avec d'autres chansons de cet univers-là. On vous souhaite plein de chance et de bonheur au pluriel. Bravo, elle fait